Fox Art Productions présente. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième numéro de Bonus Track. Aujourd'hui nous accueillons euh, Florent Coucaron, Reddy. C'est ça. Donc euh, Florent, euh, parle-nous de toi. Alors... De mon métier. Mm -hmm. Donc je vais expliquer comment ça a commencé au début. Tant qu'à faire, on va commencer par là. En fait moi, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours... En fait j'ai toujours voulu travailler. Dans le monde de la télé, du cinéma, des de médias en général. Et j'avais eu la possibilité, quand j'étais en troisième, de partir au... J'étais à Ajaccio. Je pouvais partir au lycée, mais à Bastia. Et j'étais pas assez mûr pour partir à Bastia. Donc du coup, j'ai suivi une filière normale, on va dire, scientifique. Parce qu'on a un peu de standing. Et... Et après, bon, j'avais un peu laissé tomber, enfin, mis de côté ce, ce côté média. Je m'étais plus orienté vers les maths et je voulais être prof de maths. Et puis en terminale, ça m'a vite repris, en fait. Et donc, du coup, je suis parti à Marseille. Là, j'étais assez, assez mûr. Pour Bastia, non, mais pour Marseille, oui. Et donc, j'ai fait un BTS audiovisuel, option image, pour être caméraman. Ce que j'ai réussi à être depuis, euh, depuis trois ans et demi maintenant. Mmh. Et bon, moi, c'est vrai que euh, d'abord, je voulais être acteur. Mais c'était plus compliqué, c'était plus, plus technique. Et caméraman, au bout du compte, en fait, euh, c'est même, pour moi, c'est même mieux. Dans le sens où j'ai une, une liberté que n'ont pas les acteurs. C'est-à-dire, je, je vais regarder les lieux, je vais dire, bon, alors voilà, comment est-ce que je pourrais rendre cet endroit beau et de filmer et de voir le résultat final, de se dire j'ai réussi. Ça pour moi, voilà, moi c'était ça le plus important. Et bon, je ne dis pas que je fais je fais quand même des petits rôles d'acteur dans des courts métrages et compagnie et de la réalisation parce que je pensais que c'était la la continuité logique, c'est-à-dire être caméraman. J'ai fait du montage et arriver à la réalisation. Parce que le fait d'avoir touché un peu tout le côté technique de, des techniciens, tout simplement, de, des caméramans, des preneurs de son, des monteurs, en étant réalisateur, c'est plus facile. Parce que je peux savoir, justement, ce qui est réalisable et ce qui n'est pas du tout réalisable. Et c'est ça, moi, qui m'a bon, poussé maintenant à faire de la production et de la réalisation aussi, en plus. Donc, vu que tu nous parles de réalisation, en ce moment même, tu es en train de réaliser John's Valentine, qui est un scénario de toi et de... C'est d'autres personnes dont tu m'avais parlé. Exactement. C'est-à-dire, euh, quand j'ai écrit John Fanching*, c'était à l'époque. Donc, j'étais encore euh, au lycée. Je l'avais écrit comme ça, vraiment, pour, euh, parce que j'avais créé ce personnage qui, que je trouvais assez, assez extraordinaire. Et je me suis dit que ce serait bien de, de créer un, un univers autour de ce personnage. Quand je l'avais créé, je n'avais pas beaucoup de moyens, j'avais même aucune connaissance. Euh, de, de la réalisation, de, du film, du montage. Et j'avais voulu aller trop vite, c'est-à-dire que j'avais voulu tout de suite, je me suis dit « Allez, on va le faire », j'avais des amis à moi qui étaient motivés, euh, on avait commencé à tourner des scènes, mais quand j'étais au montage, je, je me suis aperçu en fait que ce n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Et donc du coup, après, après mon BTS et tout, j'avais beaucoup plus d'expérience, j'ai décidé de le refaire. Et donc du coup, c'était parti sur un long métrage, c'est devenu un court métrage. Après donc, je, je, enfin ça a changé, pendant plein d'années ça a changé parce que ce projet je le traîne depuis 6 ou 7 ans. Et maintenant voilà, Maintenant, je l'ai lancé en web série. Euh, ça se passe bien, je suis assez content du résultat, j'ai des très bons retours. Et voilà donc du coup j'ai créé euh, un univers autour de ce personnage avec d'autres personnages euh, récurrents dans la série ça va être je pense du 7 épisodes par saison il y a déjà la saison 2 qui est en préparation et je pense euh, là je vais commencer l'écriture d'une autre web série euh, dont je ne peux pas encore vous dire le titre parce que j'en sais rien Mais je vais faire une autre web série ça c'est sûr en plus de John Hunt et j'écris des, des longs métrages et des et des euh, comment ça s'appelle des magazines, pour France 3 mais ça ce sera plus tard euh, plus tard dans le temps encore c'est dans plusieurs années. D'accord. Pour rebondir sur John Valentine d'où les épisodes 1 et 2 sont déjà sortis actuellement. Oui. Euh, est-ce que vous pourriez nous parler un peu un peu des personnages de John Valentine pour nous dire euh, <coughs> qui sont-ils euh... Alors bien sûr. Alors bon, il y a John Valentine qui est le personnage principal. C'est en fait c'est un homme énigmatique. Euh, qui a une légende derrière lui, c'est-à-dire, en fait, c'est le personnage donc, que j'avais inventé au tout début, j'avais inventé que ce personnage-là. Et le, son ennemi, que j'ai enlevé dans la série, que enfin, qui est mort, c'était Frank Stone, que, dans la série-là, c'est le parrain de la ville, mais je l'ai tué. Enfin, je l'ai tué. J'ai décidé qu'il serait mort avant la saison 1. Et en fait, donc voilà, cette personne, c'est une légende vivante, John Svanting est craint, il est craint de tous et il est un peu fantastique dans le sens où moi je voudrais montrer aux gens que c'est presque comme dans les films d'horreur style Michael Myers, c'est-à-dire on va le tuer mais est-ce qu'on est qu a vraiment réussi à le tuer Est-ce qu'on peut le tuer On va s'enfuir le plus loin possible, il est capable de nous retrouver tout de suite. Je veux qu'il y ait un peu d'incohérence dans son personnage de se dire est-ce qu'il est vraiment humain Donc ça, c'est l'idée générale que j'avais de ce personnage-là. Donc j'avais Frank Stone, qui était le parrain de la ville, qui était l'ennemi juré, en gros, de John Fenton, que j'ai enlevé parce que je trouvais que c'était plus intéressant de mettre une fille, pour la parité, parce qu'on est obligé, <rire> de mettre une fille, donc qui serait la fille de Frank Stone, et qui, pareil, elle, en fait, elle a une soif de pouvoir immense, donc c'est la marraine de la ville, enfin du village, le village dans lequel on se trouve d'ailleurs, qu'on n'a pas dit, bah c'était et, et donc elle, voilà, elle est assoiffée de pouvoir, elle est assoiffée de vengeance, parce qu'elle veut venger la mort de son père, Frank Stone, et c'est James Sfenton qui l'a tué. Donc elle est aveuglée par cette histoire de vengeance. Et donc dans le film, voilà, c'est un peu une descente aux enfers pour elle. C'est-à-dire je vais essayer de montrer dans tous les épisodes cette descente aux enfers, justement parce qu'elle a cette soif de pouvoir et de vengeance, qui, qui ne mène à rien, en fait. Parce que le but de mon film, c'est quand même qu'il y ait une morale, la vengeance, ça ne sert à rien. En fait, c'est l'amitié qui prime beaucoup dans ce film. Ça ne se voit pas beaucoup pour les premiers épisodes, mais c'est ça qui va être le plus important euh, à la fin. Ensuite, j'ai euh, le bras droit de la marraine, Gabriel Woods, qui, lui, en fait, c'est le même, c'est la même personne que John Svanteen, c'est le parallèle de John Svanteen, en fait cest un tueur aussi, redoutable. Il a peur de personne, il a peur de rien, comme John En fait, c'est voilà, un peu Batman et le Joker. Sauf que là, il n'y a pas vraiment de gentil et de méchant, parce que c'est deux mmh. tueurs, euh, un qui travaille à la solde de la marraine, l'autre qui travaille pour lui. Mais euh, voilà, en fait, on va dire que c'est les mêmes. C'est les mêmes dans le sens où, voilà, c'est les deux plus grands ennemis qu'on qu ait connus. Et on... On aimerait bien savoir qui va tuer l'autre s'il se tue, comment ils vont prendre le dessus. Donc voilà, moi, je vais jouer sur, ce, et sur cette notion de respect aussi. Ils savent que c'est les meilleurs, les deux. Donc, il va y avoir beaucoup de discussions entre les deux, du respect, de la crainte. Ça va être assez assez noir quand il y aura généralement les deux ensemble avec des, des discours assez épiques. Et ensuite, il y a les flics. Alors il y a Marie Boster, au début, moi j'avais inventé il y a 6 ou 7 ans, l'agent Boster, qui était un homme. Et Boster, j'avais pris son nom parce que je crois, si je me rappelle bien, ça veut dire prétentieux en anglais ou un truc comme ça. Et lui, c'était, voilà, normalement ce personnage-là, c'était le flic prétentieux, qui pour lui, c'était le meilleur flic du monde, il ne pouvait rien lui arriver. Dans le tout premier épisode que j'ai fait, c'était John Sfantine qui le tuait au tout début du film parce que... Même si c'est un tueur, il a des, des notions, tu vois, il a des, euh, pas des notions. Le respect d'autrui, qui est assez paradoxal parce qu'il il va pas se gêner pour tuer des gens. Et donc là, dans le film, pareil, j'ai pris des filles aussi parce que... Mais déjà parce qu'elles jouaient bien, quand je les ai pris au casting, ça m'a plu. Et du coup, j'ai fait deux flics, Marie Boster et Jeanne Alcougne. Au début, je voulais appeler Ghost. Jeanne Ghost, parce que moi, ça faisait Ghostbusters, tu vois Ghostbusters Et donc, non, Jeanne Alcugne, parce que... Alors, je ne me rappelle plus pourquoi Alcugne, ça veut dire quelque chose en italien, hein, quand j'ai trouvé le nom. Et donc, du coup, voilà, c'est un duo de flics qui est... On va dire... Elles font des entorses à la loi. C'est-à-dire, elles représentent la loi, mais elles ne vont pas hésiter à prendre des petits chemins détournés pour arriver là où elles veulent en venir. C'est-à-dire, soit une arrestation, soit complètement se débarrasser d'une personne. Elles s'en foutent, elles font ce qu'elles veulent. Dans mon film. Hein. J'espère que dans la vraie vie, ce n'est pas comme ça. Et, <rire> Et voilà, ça, c'est les personnages principaux. Là, je vais rajouter, à partir de l'épisode 3, euh, un, un autre tueur, Nicolas Raidl. Lui, en fait, c'est le, le solitaire. Il n'a rien à voir ni avec John Svanteen, ni avec Gabriel Woods Il est complètement euh, complètement différent alors lui je l'ai inventé il n'y a pas longtemps mais il y a même quelques semaines et lui en fait dans l'idée que j'en ai il est au dessus de, de toutes ces histoires c'est à dire John Valentine c'est une légende on le sait, euh, il fait peur à tout le monde on a peur de lui point barre Gabriel il est fou il adore tuer les gens pour le plaisir quand sa, sa chef Lucie elle va l'appeler elle va pour lui dire « il faut tuer un tel », et lui ça va être la, le plus beau jour de sa vie. Qu'importe qui il doit tuer, il s'en fout du moment qu'il tue. Nicolas Raidel, il est beaucoup plus compliqué, c'est-à-dire en fait, ses limites, il est plus fou, plus fou qu'eux, mais intérieurement fou. Extérieurement, il a l'air toujours calme, toujours serein, mais c'est un malade mental. C'est-à-dire, il va tuer... Lui, il n'hésitera pas à tuer femme, enfant, vieillard, euh, du moment qu'il touche de l'argent. Les deux autres, ils font ça pour le plaisir. Lui, il y a quelque chose derrière. Il y a de l'argent, il y a des machins, il ne fera jamais rien pour le, pour le plaisir. Pas du, pour lui, c'est un travail. Point barre. Et, et en fait, moi, je vais le faire venir là, euh, dans la série. Il va arriver parce que Lucie va avoir des problèmes, justement, en se disant, il y a des flics qui arrivent dans, dans mon village. Mon Gabriel, je lui ai demandé de s'occuper de John. Il faut que je trouve quelqu'un pour s'occuper des flics. Je ne vais pas dire à Gabriel de s'occuper de tout le monde. Et donc, elle va faire venir cette personne, Nicolas Raidel. Et Nicolas Raidel, en fait, dans la série, il va venir me voir à moi. Et là, je vais très bien expliquer en me disant, mais comment en fait, un professionnel de ce niveau-là vient faire dans un petit village paumé comme ça C'est-à-dire que lui, c'est vraiment au-dessus. Et lui, c'est le, le tueur professionnel des grandes villes. C'est pas le, le tueur professionnel qui va venir dans un village pour s'occuper de, de, de légendes ridicules, tu vois. Mm. Mais bon, évidemment, si je le fais apparaître, c'est qu'il y a une, une raison derrière, il va y avoir une histoire. Et ça se faufilera, on le comprendra vraiment vers les derniers épisodes, vers le 6 ou le 7. D'ailleurs, Florent, par, par rapport à June 17, dedans tu interprètes euh, Flo. Alors, est-ce que c'est est -ce est vraiment une copie conforme de toi dans la réalité ou est-ce que vraiment tu, tu Il s'appelle juste Flo, mais il n'y a vraiment aucun rapport avec toi. Dans... Alors, très bonne question. Très très bonne question. En fait, bon, au début j'ai pris Florent. J'ai pris Florent parce que je n'avais pas envie de, de me casser la tête à trouver un autre nom. Parce que mine de rien, chercher un nom, un prénom et un nom de famille, parce que moi j'essaye qu'il y, qu y ait quand même une concordance dans ce que je choisis. Par exemple, voilà, les nom de famille, euh, j'essaye que ça ait un rapport avec la personnalité du personnage. Ça marche pas tout. Lucie Bélé, par exemple. Bélé, c'était un truc du style naïf. Parce que dans mes premiers épisodes, c'était vraiment la petite... Elle était flic en plus au début, elle était même pas euh, ma reine de la ville. C'était la fille naïve qui pensait que tout le monde était gentil, tout le monde y était beau, alors que, alors que pas du tout, la pauvre. Et là, je l'ai gardé comme ça. Bon, c'est vrai que j'ai gardé le nom parce que le nom me plaisait. De toute façon, Lucie Bélé, j'aimais bien. Mais elle va avoir son petit côté naïf quand même, qu'on qu ne soit pas complètement en paradoxe avec son, son famille. Moi, alors oui et non, ça peut être moi, parce qu'en fait dans le film, je, je suis une ordure. Parce que je, je suis l'ami de John Valentin, je vais dire à Lucie le point faible de John Valentin, euh, je suis l'indique des flics, donc je mange à tous les râteliers. Ça fait un peu faux cul et hypocrite. C'est un peu moins dans la vraie vie, c'est vrai. <rire> mais tourner un peu plus dramatiquement, on va dire. D'accord. Mais sinon, Flo, est-ce que tu prévois, par exemple, de, de réadapter, peut-être pas forcément de suite, mais peut-être plus tard, uh, John Valentine, uh, pour, uh, je sais pas, pour un long métrage Alors, j'avais eu dans l'idée, à la fin de la saison 1, de regrouper tous les épisodes, parce que, comme euh, les épisodes, généralement, c'est des suites pas directes, parce qu'il peut s'être passé 2-3 jours entre chaque épisode, mais c'est toujours, toujours une suite, euh, c'est vraiment une suite. C'est-à-dire que les histoires, on va les. Quand on finit l'histoire euh, de l'épisode la... 2 à l'épisode 3, on va revenir sur cette histoire. Donc, je, on peut, euh, je pourrais recoller tous les, tous les épisodes, les 7, pour faire un long métrage. Je pense que c'est dans l'idée. Et je pense que même parce que comme j'ai beaucoup de projets, je le déléguerai à une autre boîte de production qui le fera. D'accord. Bah, ta boîte de production tout simplement qui le fera. Ah, donc, <rire> donc il y aura une, co une collaboration. Basterger Production, Art Production. Exactement. Donc, ravi de le savoir et, et, et de, de l'apprendre. Tu vois, tu c'est bien de faire une, une émission. Tu apprends des choses aussi <rire> sur ta propre bah. boîte. <rire> Sinon, euh, dans les... Pro... Ah, autant pour, pour moi. Je reviens sur James Valentine. Vas-y. Il y a deux personnages dont on voit à chaque début d'épisode, mais qu'on oui. ne sait pas, en fait, qui, qui ils sont. Qu on n'a jamais entendu parler d'eux, on ne sait pas qui ils sont. Est-ce que tu pourrais nous éclairer Parce qu'on on voit bien que la, la jeune femme qui parle dans chaque épisode a l'air d'écrire un poème à chaque épisode que l'on entend réciter au début. Oui, sur un personnage de, de la série. Voilà, mais... En fait, qui, qui, qui sont-ils Alors, en fait, c'est simple. Ces personnes... Parce que c'est vrai qu'on m'a souvent demandé qui ils étaient, parce qu'on les voit trouver la hache de John Fenton dans le 1, on les voit trouver le couteau de Gabriel. Alors, en fait, c'est simple. <coughs> Ces deux journalistes qui sont en train de retracer euh, l'histoire de John Fenton. Je ne vous en dis pas plus pour le moment parce que vous allez le découvrir au fil des épisodes. Enfin, surtout dans le dernier épisode. Et en fait, voilà, eux, ce qu'ils font, c'est que ils sont en train d'écrire un livre sur John Spanning. Et pour s'aider, elle, justement, elle écrit, les, on va dire en gros, les fiches des personnages. C'est-à-dire comment ils sont dans la vie euh, en poème. Et le, le journaliste, toi, il, euh, il recherche les armes et tout ce qui a un rapport avec ces personnages pour comprendre un peu mieux l'histoire de ces personnages. Et eux, en fait, ça se passe 3 ou 4 ans après la série. C'est-à-dire tout, toutes les premières séquences qu'on voit dans chaque épisode, où il y a les deux journalistes, il faut se mettre dans la tête que ça se passe 3 ou 4 ans après le, la série. Et dans le dernier épisode, où il n'y aura que eux, ce sera justement le, la fin de leur livre, donc, tout le dernier épisode se passera donc 5 ans après l'avant-dernier épisode. D'accord. Tout simplement. Mais donc, ça sera pas. Ça... Tu es en train de dire que ça se passe à peu près 3 ans après les événements qui se passent dans... pendant, la, pendant les épisodes. Pendant, ça. Épisode de, pendant, pendant la période de John Voilà En fait, c'est simple. Quand on voit les personnages chercher. Quand on voit les deux journalistes qui cherchent les armes et qui écrivent. Après, on a le titre de, de l'épisode. Et tout ce qu'on voit dans l'épisode c'est sous-entendu ce que les journalistes sont en train d'écrire. C'est-à-dire, dans l'épisode 1, par exemple, ils trouvent l'âge de John Svanteen, et après, tout l'épisode où on voit justement la mort du frère de John Svanteen, John Svanteen qui revient se venger, euh, John Svanteen qui, qui va chercher Lucie, qui embrasse... Soit en fait, c'est comme si c'était les journalistes qui contaient l'histoire. Dans l'épisode 2, pareil. On voit les flics qui arrivent, on voit... Enfin, voilà. On voit John, John et Gabriel qui discutent pour la première fois ensemble. En fait, c'est tout ça, c'est l'histoire que sont en train d'écrire les journalistes, tout simplement. Jusqu'à l'épisode 6, à la fin, où justement ce sera la fin du livre. Et l'épisode 7, où ils vont avoir quelques problèmes pour la fin du livre. Et bon, je ne vais pas spoiler la fin. Mais d'ailleurs, ce qui pourrait faire bizarre, je pense, pour les spectateurs, même pour, vu que c'est sur YouTube, les viewers, on va dire, oui. qui pourraient regarder euh, John's Valentine, c'est que dans le premier épisode, on voit bien Gabriel qui tue Polo. Oui. Et on voit ensuite arriver John chez lui, récupérer la hache. Exactement. La chose qui pourrait faire peut-être bizarre aux, aux spectateurs, c'est de voir après, dans l'épisode 2, John et Gabriel qui se voient Discuter et qui, qui discutent avec un grand sourire, genre il ne s'est jamais rien passé. C'est vrai. Est-ce euh... que c'est -ce est voulu ou est-ce que c'est euh, est -ce est une période euh, différente Alors, non, c'est voulu parce que dans l'épisode 1, John Fenton, il ne sait pas que Gabriel a tué son, son frère. Parce que lui, quand il va chez son frère, il croise justement que les deux. Les deux hommes de main de Gabriel, qui eux, en plus, n'ont rien fait, les pauvres, qui attendaient dehors. Il les a vus partir de devant chez Polo. Quand il rentre chez Polo, qui est son frère, il le voit mort. Donc lui, il fait le rapprochement. Pour lui, c'est deux là qui ont tué Polo. Il ne sait pas encore que c'est Gabriel qui a tué son frère. Donc il peut discuter avec lui il discute avec lui, on voit en plus qu'ils se connaissent depuis un moment. Ça, on va l'expliquer aussi que ça fait un moment qu'ils se connaissent, euh, Gabriel et John. Mais pour le moment, John n'a aucune idée que, que c'est Gabriel qui a tué son frère. Il ne le sait pas. Il n'y a que Gabriel qui le sait. Alors oui, on pourrait se dire, Gabriel, il a tué le frère de John. Il va quand même discuter, aller boire un café avec, euh, avec John Swain Mais Gabriel, il... Donc euh, ça passe. Ça passe parce que justement, Gabriel, il va jouer de ça, du fait que... John ne sait pas que c'est lui qui a tué son frère, donc euh, il va profiter de, de la situation, tout simplement. Parce que pour le moment, John, il a aucune raison de tuer Gabriel. D'ailleurs, dans les commentaires que j'avais pu voir en, en, au sujet de, du café par rapport à John et, et Gabriel, il y a des personnes qui, hein, qui ont été étonnées que ton personnage, justement Flo, paye autant pour deux cafés. Problème réglé. Ça va. Ça va, je suis le larbin en fait, c'est ça? C'est pas possible. Ils ont acheté le bar. Oui, ils m'ont ruiné, j'ai compris. Je me suis gagné un feu. Oui. Alors, les gens, les gens demandaient pourquoi, en fait, il n'y avait pas <coughs> plus de verres sur la, sur, la, sur la table. Est-ce que c'est voulu Ou est-ce qu'il fallait comprendre, en fait, que le serveur était venu plusieurs fois, qu'il avait retiré les verres à chaque fois, et qu'il restait juste les deux derniers cafés qu'ils avaient pris Alors, non, c'est tout à fait voulu. Il n'y a que deux cafés qui coûtent 1800 euros. Mais ça, c'est pour ajouter une touche humoristique à la série, parce que sinon, ça serait trop noir. Et moi, je n'ai pas envie de rentrer dans ce cliché film de mafia, film de tueur. Ah, il faut que ce soit sérieux. Il faut... Moi, je ne suis pas un type sérieux dans la vraie vie. Enfin, quand il faut travailler, oui. Mais dès que j'ai l'occasion de m'amuser, de, de m'éclater, je vais le faire. Alors, ce que je voulais justement montrer dans cette série, c'est parce qu'en fait, si on réfléchit bien, les flics, elles représentent la loi, mais elles sont... elles sont sur la tangente. Les tueurs, ils vont tuer des gens, mais ils ont un côté humain. Lucie, c'est la marraine de la ville, elle a le contrôle de la ville, mais elle a aussi ce côté un peu femme-enfant. Donc on ne sait pas où est le bien et le mal dans ce village. Donc moi, je voulais casser cette frontière justement entre le bien et le mal, de, de se dire on peut faire le bien et le mal comme on veut, comme on, on l'entend, ce qui est vrai d'ailleurs, hein, on peut faire le bien et le mal... Euh... Il n'y a pas quelqu'un qui va faire que du mal ou quelqu'un qui va faire que du bien. Ça, c'est dans, les... dans les films où le héros, voilà, le héros, il ne va pas écraser une brindille en forme de croix, parce que c'est une forme de croix, oh, mon Dieu. Enfin, j'exagère, mais... Et le méchant, il va faire que des trucs méchants, il va jamais aider personne. Là, justement, il y a tout le monde qui va un peu se mélanger. Ils vont s'aider, ils vont se détester, ils vont tuer, mais... Et moi, mon personnage, c'est le personnage comique de l'histoire, parce que justement, il faut... <coughs> Il faut une dose quand même d'humour pour calmer le jeu, pour montrer que c'est qu'une série, c'est un, un film, j'essaye pas de dénoncer quelque chose. Donc je casse la frontière du bien et du mal avec une dose d'humour. Et pour le moment, ça marche assez bien. Donc je suis assez satisfait de. Mais oui, voilà, quand il y a des trucs comme ça qui sont assez grotesques, c'est toujours voulu. C'est toujours voulu deux cafés, 1800 euros, ça ne se verra jamais, même pas dans les plus grands. dans les plus grands bars du monde, dans les bars les plus standing de cafés, allez. À tout casser, tu rentres dans un truc, tu en as peut-être pour 10 euros. Et encore, 10 euros, tu es dégoûté si tu payes de cafés 10 euros. Mais là, voilà, c'est pour donner ce côté quand même. Euh, voilà, c'est un film. Je veux quand même qu'on qu'on essaye de s'identifier à certains personnages, qu'on se dise, oh, il a raison, ou il aurait dû faire ça, pourquoi il n'a pas fait comme ça Ça, c'est le but aussi, mais qui est quand même de temps en temps un peu de, de sourire. Sinon, mis à part James Valentine, tu travailles aussi à France 3. Est-ce que tu peux nous parler de ton travail à France 3 Qu'est-ce que tu fais Avec qui tu travailles Alors, euh, donc à France 3, en ce moment, je suis avec une boîte de production qui se trouve à Solenzar, Mediterranean Dream Pictures. Euh, on a fait euh, un documentaire à New York. On est parti trois semaines à New York filmer les Corses euh, qui avaient réussi leur vie là-bas. qui est un très, très beau documentaire où je me suis régalé. Alors, régaler, oui et non, parce qu'en fait, c'était dur, c'était très très dur. Les tournages, c'était du matin au soir, on tournait même la nuit, parce que forcément, à New York, mmh. si, tu, si tu, vas à New York, euh, voilà. tu vas à New York, tu filmes que la journée, tu as fait la moitié du, du documentaire, parce que New York, la nuit, c'est féerique. Donc c'était très fatigant, très très fatigant, mais c'était une expérience euh, inoubliable. C'est ça qui est bien dans ce métier c'est que même si tu as eu des galères, finalement, tu n'as que des bons souvenirs après. Et donc voilà, on a fait ça, qui était magnifique, un documentaire sur New York qui s'appelait « Décalage horaire, rêve new-yorkais », qui était présenté par Jean-Paul Loucciani, qui est directeur des programmes à RCFM, à Bastia, et qui est un très, très bon, très, très bon présentateur, qui est devenu un ami maintenant, un ami proche, que j'adore. Et en ce moment, là, je suis sur une émission... Euh, Toujours avec Mediterranean Jump Pictures. Euh, mode d'emploi. Bonjour et bienvenue dans Mode d'emploi, votre magazine sur l'emploi. Au programme de ce numéro, un rêve pour beaucoup de jeunes, le sport. Alors c'est vrai que peu deviendront les idanes de demain, c'est vrai, mais travailler dans le sport, ce n'est pas que être sportif professionnel. Ce milieu, c'est par exemple, de manière directe, près de 40 métiers différents. Au niveau national, c'est près de 100 000 personnes qui y travaillent et un budget de plus de 35 milliards. Et au niveau régional, c'est près de 500 associations. Alors travailler dans le sport, ça peut être un rêve mais ça peut être aussi une réalité. Qui passe une fois par mois. Euh, présenté par Yann Bénard. C'est lui, en fait, lui qui fait tout. Il fait l'écriture de l'émission, euh, la préparation de l'émission. Il est au tournage, évidemment, parce que c'est le journaliste, euh, c'est le présentateur. Et il participe au montage avec le monteur. Donc c'est vraiment son bébé, ça. C'est vraiment son émission. Euh, alors avec lui, par contre, je me régale. Parce que Yann Bénard, c'est un type euh, très professionnel. cest à avant chaque émission, généralement une semaine avant le tournage de l'émission, il m'envoie le dossier de l'émission complet, avec les jours de tournage, les heures, tout est carré. Euh, il y a tous les interviews qui sont écrits, donc c'est vraiment... En fait, quand, on... quand j'arrive sur le tournage, il n'y a aucune surprise. Je sais déjà tout ce qu'on a à faire, tout ce qu'on va faire. Ça fait trois ans que je travaille avec lui, parce qu'avant il était à Foradistrad, il faisait des portraits, j'étais déjà son caméraman. Et là, ça fait deux ans qu'on fait les modes d'emploi. Et c'est un plaisir. C'est vraiment un plaisir. En plus, travailler avec un, un type comme ça, je le souhaite à tout le monde. Parce que, alors oui, il est très professionnel. Il, on n'a pas vraiment le droit à l'erreur, parce que c'est quand même une émission, c'est son bébé. Donc on, va, on essaye de le faire le mieux possible. Mais par contre, voilà, c'est un type adorable, gentil, simple. Et, et on rigole, quoi. On rigole et on travaille bien donc euh, que demander de plus est ce que tu prévois d'ailleurs de faire ou de proposer peut-être des, des émissions ou des projets à france 3 Viastel alors j'ai en ce moment euh, je suis en train de travailler avec ma soeur euh, sur des idées justement sur des, des magazines je pense que ce serait du 26 minutes aussi comme euh, comme mode d'emploi euh, alors je peux pas trop en trop m'attarder dessus parce que pour le moment rien n'est fait, on est à peine en phase d'écriture. Mais je pense, oui, que d'ici, pas cette année, mais d'ici 2015 ou fin 2015, début 2016, quand j'aurai un peu moins de travail, parce que là, mine de rien, j'ai pas mal de travail avec France 3 et avec mes projets personnels, je vais proposer avec ma sœur des émissions pour France 3. Je pense, pour le moment, je leur proposerai à une par mois, un peu comme mode d'emploi, si, j si on a beaucoup d'idées, pourquoi pas une par semaine, comme les foradistrates que je faisais il y, a, il y a trois ans, il y a deux ans. Mais donc voilà, je, oui, j'ai des projets. J'ai des projets de magazine, quelques projets d'émissions. J'avais dans l'idée, ça je vais le dire, parce qu'au cas où, même si, bon, si on me vole l'idée, euh, si c'est fait par un plus grand réalisateur, tant mieux, ce sera même encore mieux. Ce serait justement à Bastelica, Et ici. Il y a Saint-Pierre aux courses qui est une figure du village et une, une figure de l'histoire de Corse et de France. Je voudrais faire un docu-fiction sur lui, donc toute son histoire, où j'interviewerai des, des historiens qui me parleront de sa vie. Et pendant qu'il parle, on verrait des images, qui seront des reconstitutions en fait historiques, des scènes de combat, des scènes de vie de tous les jours, de cette époque-là, des, des années 1500. Justement pour, euh, voilà, pour rendre hommage. Euh, à ce village et à cette personnalité du village qui... Enfin, pour moi, c'est important de... de pouvoir le mettre en avant. Très un bien. village comme ça, en plus, il y en a des choses à faire. Donc, euh... D'ailleurs, pour, pour, pour conclure cette émission, euh, est-ce que tu as d'autres projets autres pro projet autre que pour la télévision, euh, d'autres projets audiovisuels euh, ou autres, que tu prévois euh... Alors, je suis en train d'écrire un long métrage qui va s'appeler Vindictam. Ça veut dire euh, vengeance en latin. Et donc, ça va être basé sur le film d'horreur, parce que c'est un, un style que j'aime bien, les le films d'horreur. Parce que justement, le film d'horreur, ce qu'on peut se permettre de faire, c'est de faire une critique cachée de la société. C'est-à-dire, on montre que c'est dans un film. Mais voilà, on peut quand même lancer des petits pics sans que ce soit visible, comme on fait tous les plus grands. Et je vais commencer par ce, court, par ce long métrage-là. J'ai d'autres idées de long métrage, qui pour le moment ne sont qu'en phase d'idées, elles sont juste dans ma tête, elles ne sont même pas encore sur papier. Pas forcément d'horreur. Je vais essayer de, toucher, enfin de voir déjà dans quel registre je serai le plus à l'aise. Alors je, je vais sûrement, d'ici quelques mois, à commencer à écrire... Euh, un long métrage, pas d'amour, parce que j'aime pas ce terme, film d'amour, euh, puis j'ai jamais été fan, mais romantique. Romantique avec quand même des, des problèmes euh, assez graves. Je vais essayer le film d'action, mais le film d'action, le problème c'est que c'est très très compliqué parce qu'il faut beaucoup de moyens et beaucoup de temps. Mais je vais en écrire un. Et que j'ai déjà en tête, hein, ce serait. Euh, un type qui, qui est envoyé dans le passé par une sorcière et en fait c'est un type c'est un ancien un ancien militaire très calé en combat qui va se retrouver au temps enfin au temps d'aujourd'hui on va dire c'est un pauvre type il a la retraite il n'a plus rien il est chômeur enfin chômeur oui enfin voilà tu vois euh, en fait ce type c'est un ancien militaire retraité mais comme les militaires ils sont retraités jeunes Là, il ne fait plus rien de sa vie. C'est devenu un pauvre type, euh, il n'a plus assez d'argent, euh, il a une retraite misérable. Il fait un petit peu des critiques aussi encore de la société. Et il est envoyé dans, par erreur, en fait, à l'époque du Moyen-Âge, à l'époque des chevaliers et tout, parce que j'adore ces époques-là aussi. Quand il y a des films comme ça, je me régale de cap et ou juste d'épée. Et en fait, il va être envoyé là par, euh, par un roi. Qui, aura, qui va avoir besoin de son aide, en fait, pour euh, combattre des insurgés, des, des rebelles, en gros. Lui, il n'y connaît rien, il ne s'est jamais battu à l'épée, euh, mais il a une expérience qu'à cette époque, on n'avait pas. Des techniques de combat que les gens ne connaissent pas euh, au Moyen-Âge. Et il va justement se servir de ça pour prendre le dessus sur des gens qui sont en armure, qui sont, euh, qui sont équipés de... Parce que là, évidemment, il n'a pas d'armes, il n'a pas de flingue il n'a pas de, de fusil il a juste une épée. Alors il va apprendre à se servir d'une épée, mais en plus de se battre à l'épée, il va se battre avec des techniques de combat, que ce soit taekwondo, karaté, judo, euh, enfin... Donc je veux, ça va être assez visuel. Et à la fin, justement, ils vont lui dire, voilà, vous nous avez rendu service, merci. Euh, vous pouvez repartir, euh, on peut vous renvoyer dans votre monde. Et là, lui, il va dire non. Parce que justement, il va se dire, je suis bien là. Ma place, elle est là. Elle n'est pas en 2013 ou en 2014 ou en 2016. Ma place, elle est là. Je ne suis pas né à la bonne époque. En fait, je vais essayer de montrer que le passé, malgré les inconvénients qu'il avait, il ne sera jamais à la hauteur de, du présent. Il sera toujours mieux. C'est un avis personnel. Mais attention, il y a des choses dans le présent qui sont très bien. Les voitures. <rire> les, les transports en commun. Les transports en commun. L'argent. <rire> Mais on s'aperçoit quand même qu'au Moyen-Âge, il y avait quand même déjà les mêmes problèmes qu'on avait maintenant. Par exemple, les taxes. Il y beaucoup de... Donc lui, il va quand même avoir ça. Donc il ne va pas être trop dépaysé. Le seul truc qui va, qui va le dépayser, c'est de se dire il y a des gens simples. Ils ne sont pas autant pourris par l'argent qu'on est maintenant. Même si, bon, évidemment, à l'époque, c'était quand même un peu le roi, c'était le... il était plein de sous, les pauvres, c'était les... les vrais pauvres. Quoi. Mais. Lui il va tomber justement sur une période où il va tomber sur un roi bon, qui est très rare. <rire> mais c'est pas un film historique, donc c'est un film, donc je peux faire ce que je veux. Là je vais dire que le roi, il est très gentil, il est super, euh, super agréable avec tous ses, tous ses sujets. Et donc il va se dire, voilà, j'ai trouvé des gens simples, des gens qui sont vraiment gentils, qui sont gentils mais sincères. Il dit qu'est-ce que je vais aller me, me faire chier à revenir dans ce monde-là Pourquoi retomber dans la galère euh, non je suis bien là et il va rester là voilà donc ça c'est une idée bon après j'ai d'autres euh, j'ai d'autres idées de, de long métrage pour le moment je pourrais pas en dire plus parce que c'est que dans la tête mais j'ai ouais une bonne dizaine de, de long métrages qui sont en, qui sont dans ma tête là et que je compte bien faire de toute façon que je compte faire on bah, très bien mon bel Florent, je te remercie d'avoir participé à cette émission euh, Bonus Track euh, numéro 2. Tu étais l'invité. Merci de m'avoir invité. J'espère que cette émission vous a plu et je vous souhaite euh, de nous retrouver euh, pour un prochain numéro de Bonus Track. Au revoir. D'abord, il y a eu Frank Stone. Puis Lucie Bellet. Marie Boster, Jeannelle Cooney. Tous ces massacres nous ont fait rentrer dans la légende. Mais ce qui nous attend est bien plus terrible. La partie ne fait que commencer.